Euh, pendant la pour la marche mondiale euh, de cette année euh, nous euh, les gens en santé mentale euh, nous voulons parler de sexualité euh, du méfait qu'on vit avec notre sexualité du fait que quand on prend trop de médicaments ça inhibit l'épanouissement de nos relations euh, en conjointement en sexualité, alors euh, la prise de médicaments fait très du tort à nos relations euh, sexuelles. Euh